je vous je considère que vous pouvez l'appeler Richard, hein, parce que ce soir c'était Richard, voilà, c'était pour lui, c'est pour lui, et vraiment je voulais vous remercier pour votre écoute, je, je me suis dit, bon, soit ils dorment, ils sont partis, et euh, je voulais vraiment euh, remercier cet endroit magique, vous remercier d'être venu, euh, parce que, voilà, je sais que c'est des vacances, tout le monde des choses, des, des, des, des, des, des occupations, autres, tout ça. Et vraiment, je veux vous dire un grand merci, euh, parce que pour moi, c'est être ici pour ce théâtre, ce soir, et pour Richard Martin, et Françoise, et Marc, et Bernard, et la troupe, et, là, tout, euh, et Fatima, enfin, ouais, tout le monde, et tout le monde, et pour tout tout et eh bien, c'est tout le sens de mon métier et de ma passion, en fait, c'est encore plus, comment dire, vous voyez ce que je veux dire, c'est encore plus de sens, qu quand le fait pour quelqu'un qui se bat, qui est à l'hôpital, et que j'ai eu la chance de voir euh, cet après-midi, et, et tout ça, et il est là, donc, euh, et qui se bat comme un fou pour des choses euh, qui sont des choses essentielles de l'humanité, enfin, je veux dire, voilà. Donc l'essentiel euh, de, de l'artiste, d'un être humain, d'un homme, enfin voilà, on doit respecter et, et absolument célébrer avec tout ce qu'il a fait. Et vous, vous êtes, sont, vous êtes voilà, comme des enfants de richard parce que vous êtes là, vous êtes venus, vous êtes des enfants sur le théâtre. Et c'est merveilleux, vous savez, vraiment merci, parce que voilà, tout ça s'est fait. Je, je suis dans une chaîne, hein, moi, de plusieurs, de plusieurs soirées de soutien, je sais. Et vraiment, moi, je voudrais dire que. Richard, c'est un homme en commun, enfin, qui fait la grève de la fin aujourd'hui, euh, qui se met comme ça, euh, met sa vie au service de, de l'art et de nos métiers, qui sont plus des métiers de comme je le disais. Enfin, c'est vrai qu'on est des salte à mort, je pense exactement comme lui, je suis fière d'avoir un grand frère comme lui, car c'est comme mon frère, c'est comme tous les gens de ce théâtre. Et tout à coup, euh, pour moi, c'est un honneur, c'est ça que je voulais vous dire. Clémentine, merci beaucoup d'être venue à Marseille pour soutenir Richard. C'est euh... normal, c'est la moindre des choses, franchement. Mmh. Et j'étais heureuse de pouvoir le faire, tu vois, de ne pas, pas jouer quelque part. C'est normal d'être là, franchement. Si je pouvais euh, rester, mais bon, après, il faut que je répète, pour eux, parce que je joue à Paris. Euh, Est-ce que vous vous faites porte-parole, justement, auprès de vos collègues, de vos collègues Ah oh, Oui, mais j'en ai pas tellement, moi, d'amis dans ce métier. Mais Richard est un ami. Ben, ben, je fais porte-parole à la télé dès que je peux. Mmh. Alors, oui, c'est ce qu'on a vu. J'ai demandé à monsieur le.. Monsieur le maire d'accueillir de, de rencontrer oui. Richard. J'ai supplié. Plus... On verra. Il y, a, il y a longtemps que vous connaissez Richard. Ça fait un moment, oui. Vous l'avez ben, connu comment Dans quelles circonstances Je ne sais plus combien de temps. Bah ben, ici, oui. au ben, Oui, je l'ai connu euh, au Tourski, c'était au début. Euh, je ne sais plus, il y a. Marc, quand est-ce que j'ai rencontré Richard Allez, Marc, toi, quelle est la mémoire Il y a 20 ans, 10 ans. Ah oui, une vingtaine d'années. C'était sur quel à spectacle À Richard, oui. Euh, je pense que c'était peut-être dans la peau d'un noir, où c'était un spectacle où j'étais un homme et je me transformais en homme noir. Ou alors, il y avait 24 heures, de la vie d'une femme. Non, alors, c'était dans la peau de. 24 heures, de la vie d'une femme, c'est pas très beau. Oui, c'était un roman de John Howard Griffin. C'était un homme euh, pendant les années 70 euh, américain blanc qui se transformait en noir pour voir ce que c'était que le racisme. Voilà, et donc il m'avait accueilli dans ce théâtre, c'était un souvenir. Mais est-ce que c'est une fausse euh, annonce J'ai vu que vous vous étiez arrivé de faire une grève de la faim une fois, non Ah non, c'est pas vous. Non. Alors vous voyez, c'est un article faux encore. Oui, c'est faux. <rire> donc euh, voilà, non, mais, euh, il y a beaucoup de choses fausses dans la presse, vous voyez. Voilà. C'est n'importe quoi. Il faut faire attention. Ah oui, non, non, j'ai tapé non, Grève non, de la Paix. Il y jamais. avait tous les artistes qui avaient fait une Grève de la Paix. Vous étiez dedans. ça. Non, non, non, non. Vous voyez pas, Je ne crois pas. Ah si, si, mais bon, j'ai je, je, je tapé sur le moteur de recherche. Ouais, je, ouais, ouais. Et vous voyez Comme quoi C'est une Voilà, mais oui, il faut <rire> écouter la vérité. Voilà. Exactement. Et nous, on est là pour témoigner. En tout cas, merci beaucoup, merci à vous. Merci. Merci. Et je, je suis évidemment bouleversée dire euh, le combat continue, il est essentiel, vous êtes essentiel, les artistes sont essentiels, ces murs qui appartiennent à la ville, mais qui ne sont pas le Tourski, et qui ont. Euh, enfin, L'âme du Tourski, c'est Clémentine, c'est ceux qui travaillent dans ce lieu. Je viens remercier et, et tous les autres. Et c'est surtout si Richard Parquin. Il vient de faire 16 jours de rêve à la fin, 16 longs jours d'enfer de rêve à la fin, pour aussi rester dans ce lieu qu'il a créé et vraiment euh, certains veulent le mettre dehors de façon indigne, insupportable, irrespectueuse, ça manque d'honneur. Et on ne peut pas accepter que Richard Martin quitte ce lieu qu'il a créé il y a 52 ans et qu'il fait vivre tous les jours par la petite porte. C'est complètement incroyable. Et donc, euh, le combat continue. Voilà.